Euh, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de formation tutoriel. Aujourd'hui, nous allons euh, travailler sur un nouveau logiciel du, du génie civil, notamment euh, Autodex, robot structural analyse, pour vous permettre de dimensionner vos structures. Donc, un passe par le logiciel CBS Concrete Vision Structure avant de venir dans, dans le robot, mais je vais vous montrer une méthode directe de dimensionnement donc quittant directement vous pourrez directement modéliser votre bâtiment dans le logiciel robot donc sans toutefois tarder nous allons ouvrir ce, ce logiciel donc là nous avons le projet le, le nouveau projet là c'est pour la conception des bâtiments ça c'est pour l'étude des coques et là c'est pour l'étude des produits nous allons directement entrer dans la conception des bâtiments et je le rappelle toujours la toute première des choses lorsque vous entrez dans un nouveau logiciel c'est quoi c'est de l'enregistrer donc nous venons sur édition, enregistre le fichier sous. Nous allons prendre une démo et enregistrer. Donc, c'est la toute première chose à faire lorsque vous avez la zone logicielle, Que ce soit H4, Revit, quoi que ce soit, dès que vous entrez, vous devez d'abord enregistrer. Et une fois que vous enregistré, pour modifier l'interface, dans ces points-ci, points-ci, il n'y a pas je n'aime pas les utiliser. Donc, je viens dans affichage, gris, afficher gris j'enlève ces gris-ci donc faut aussi enlever les règles donc ça dépend de vous Mais je préfère souvent laisser ces règles parce qu'elles permettent aussi de, de visualiser le projet donc pour la présentation de l'interface il est très simple de commencer sur cette barre-ci nous avons ici affichage l'affichage ici vous permet de voir toutes les vues modèles euh, les vues dynamiques les zooms donc ça vous permet de faire euh, des zooms des panoramiques des projections donc tout ce qui est tout ce qui constitue les L'interface de travail, c'est sur affichage. Donc tout ce qui est l'interface de travail, c'est sur H4 là. Maintenant, sur structure, structure apparaît dans ce projet, euh, dans Robot, sur deux endroits. Structure apparaît sur dans, dans, dans, dans les onglets et aussi sur cet, à cet endroit-ci. Donc, que de réveiller, chaque fois que dans la structure, pour pouvez directement venir là, parce que quand vous cliquez sur structure, vous voyez directement poteau, poutre, voile, plancher, et tous ces éléments sont encore là. Donc, nous aurons le temps de, de travail là-dessus. Là, maintenant, c'est pour les chargements. Lorsque nous, nous aurons peut-être des charges appliquées au bâtiment, notamment les charges permanentes et les charges d'exploitation. Lorsque nous allons appliquer ces charges-là, tous ces éléments si vous, vous constatez avec moi qu'ils sont qui sont, qu sont pas encore subrayants, noir comme les autres, mais une fois que vous aurez appliqué des charges, toutes ces, tous ces éléments, ci seront en subiance noir Là, maintenant, on vient l'onglet analyse. L'onglet analyse vous permet de vérifier votre projet, vérifier s'il y a des erreurs ou bien s'il y a peut-être des, des erreurs, des erreurs euh, de, de, de, peut-être on va vous dire erreur ou nutelle et ou bien erreur, instabilité ou nutelle. Donc, ça va ça va dépendre du, du calcul. Donc, une fois que vous allez appliquer les calculs, vous allez vérifier et voir s'il y a des erreurs ou pas. Donc, dans erreur, nous a aussi le traitement des résultats, tout ça, ça autres, Et aussi le maillage. Et aussi d'abord sur l'onglet résultat. Le résultat c'est pour vérifier, peut-être, euh, pour vérifier. Là, là on a aussi les, les diagrammes, les diagrammes dans les barres, dans les panneaux, pour voir peut-être quel est le poteau le plus chargé, quelle est la, quelle est la plus sollicitée. Donc, ça va dépendre en fonction des, des résultats. Là, nous avons le dimensionnement. Cet onglet vous permet de dimensionner, donc vous, vous pouvez constater vous-même. Cet onglet nous permet de dimensionner vos éléments. Là, vous là le ferraillage théorique, poutre, poutre poteau, BA, vous avez aussi théorique, dalle, voile, BA, donc tout dépendra de l'élément qu'on voudra qu'on voudra dimensionner et nous aurons le temps de découvrir tout cela. Et là aussi, nous avons outils, les outils de cotation, de devis, donc vous pourrez tout faire dans ce logiciel robot. Et là, maintenant, la présentation de l'interface, des onglets terminés, nous allons venir de ce côté-ci. Ici, nous avons euh, les grilles structurelles, comme dans l'ai si bien dit, elle permet de matérialiser euh, les arcs du bâtiment. Et donc Nous avons, nous avons, nous avons le les découvrir cela. Nous avons les poutres, les poutres dont nous avons le temps de paramétrer. Nous avons les poteaux, nous avons la dalle. Nous avons ici les voiles, les voiles qui sont prises ici là, comme des murs. Donc, on va appliquer les charges des murs sur les poutres et donc on va les dessiner directement sur au-dessus des des poutres là nous avons les ouvertures nous avons le temps aussi de voir comment paramétrer les ouvertures sur, sur robot ici nous avons les ipe les profilés là aussi c'est nous avons les, les épaisseurs ef les matériaux dont nous pouvons aussi paramétrer tous ces matériaux Alors, nous avons le temps de, de découvrir tout cela là ce sont les appuis les appuis ici ça peut être des encastements les, les, les rotules mais oui, les appuis simples là c'est le cas des charges que nous avons à ce niveau sur chargement, cas de charge, nous allons fermer. Nous avons le temps de découvrir tout cela. Et là, cet endroit s'il vous permet de lancer le, le dimensionnement du, du projet, à ce niveau, nous avons le numéro des nus. Donc, lorsque vous aurez peut-être modifié votre bâtiment, vous pourrez cliquer là. Vous voyez le numéro des nus, de manière que si peut-être lorsque vous avez lancé l'analyse et qu'il y a une erreur, vous pourrez vérifier le numéro du nœud à ce niveau. Ici, si vous avez le numéro des barres. Ensuite vient la description des panneaux, ensuite les appuis qui reviennent encore à ce niveau. Ici, là, nous avons étude de croquis, croquis de profilé en fait. Après, nous avons les repères locaux. Dans le repère local que nous avons là, ensuite vient les panneaux. Dans les panneaux là, ici vient les symboles de charge. Après les symboles de charge, vient euh, la description des valeurs de charge. Donc, sans toutefois tarder, nous allons faire euh, un petit... Donc nous allons faire un, une petite modélisation, une petite modélisation, de, donc juste les matérialisations des arts. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec la, le positionnement des poteaux et des poutres. Donc lorsque vous enquêtez dans le robot, moi je préfère souvent, vous me le dites, c'est que moi je préfère souvent effacer ce niveau-ci. Donc je supprime cet étage ici, il va pas m'aider, parce que moi je vais définir mes propres, mes propres étages. Donc là j'efface cet étage, je viens dans éléments de gris. C'est la même procédure que nous avons faite dans H4 Là nous avons la position, on commence d'abord à 0,0 0 et nous sommes en X Repère autonome O donc Nous avons O, nous avons X, nous avons X, nous avons Y, nous avons Z Dans le sens Z, nous allons dans le Z sera pris comme les niveaux Donc nous avons la position 0, nous avons le répéter X Nous avons dit une fois, maintenant l'espace, nous allons dire 3 mètres 3 mètres, mais nous avons dire 3.45 3.45 et on clique juste sur ajouter on peut dans le faire, on peut dire répéter deux fois de 5 mètres, on tape sur ajouter, on peut encore dire répéter une fois de 3.5 ajouter, donc nous avons terminé avec les X là nous avons le libellé ah, ça va dépendre de vous, vous pouvez mettre les ABC ou vous pouvez mettre les, les, les chiffres, donc euh, moi je laisse d'abord un chiffre, un Y, je mets répéter deux fois de 4 mètres ajouter répéter deux fois de 3.5 Ajouter, et répéter une fois de 2 mètres. Je tape, ajouter. Là, j'ai fini avec le côté du Y. Plus de l'autre côté, c'était les 1, 2, 3, là, je vais prendre les ABC. Et maintenant, en Z, en Z, je vais prendre position 0, 0, donc 0, du projet. Répéter une fois, hauteur 3,2. Donc, la hauteur se plancher sera de 3,2. J'ai cliqué sur je vais cliquer le nombre de tâches. Si on dit qu'on a quatre tâches, on clique juste sur Ajouter. Donc nous aurons 3,2, 6,4. Ainsi, dessus, jusqu'à 12,2. Et là, nous allons mettre les valeurs. Nous allons mettre ces valeurs qui ce vont apparaître en, en 3D. On peut les mettre en gras. On peut mettre tous ces éléments en gras si on veut. Mais je vais préférer je vais désactiver le gras. Parce, pourquoi Parce que nous avons le, le temps de, de discuter là-dessus. Nous cliquons juste sur Appliquer. Et nous allons pouvoir aller vérifier. Donc voici en fait la grille de notre bâtiment. Et si vous voulez peut-être voir l'élévation du bâtiment, c'est là. C'est ici l'élévation de notre, de notre bâtiment. Donc vous pouvez constater, j'ai mis sur les ailes en valeur. Pourquoi? C'est pour, pour ça que j'ai désactivé les étages à ce niveau. C'est pour ça que j'ai les étages pour pouvoir les matérialiser moi-même. Donc vous pouvez constater, nous avons 1, 2, 3 sur le sens des X, sur le sens des Y, nous avons les ABC et qu'on donc merci pour votre aimable attention à nous revoir la prochaine fois pour des prochaines vidéos